Yo les amis, donc aujourd'hui, j'ai reçu quelques colis. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ce jeu-là, sur PS2. Complet. J'ai hâte de le tester, a ai l'air super. Ça en fait un de plus pour euh, ma collection de jeux PS2. Des jeux PS4 alors j'ai Final Fantasy 15. J'ai Sud Park l'anal du destin. J'ai hâte de tester tout ça. Ah, par contre ça c'est pas cool par contre. Il y a du feutre là, c'est pas très grave. Moi j'aime bien quand qu'on est très bon état. Bon à part ça c'est bon. Hein. Hop. 3 de tester. Et celui-là, bon bah celui-là je l'avais déjà, mais euh, du coup euh, vu qu'il était en lot avec celui-là. Voilà, c'était un petit unboxing, je viens juste d'aller les chercher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des pouces et abonnez-vous si vous aimez le gaming. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Salut